Et bien, bonjour à tous les amis, c'est Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode des Simpsons, de notre jeu. Donc, c'est. Je vais juste couper le Donc là, ça a l'air bien. Bon, désolé pour les lags, c'est tout à fait normal. Hein, les lags-là. Ok, mais... pourquoi ça m'en débarque, c'est pas grave. Sinon là, on est le ah, niveau. Merde, ce que je disais, je pouvais bien passer avec tout le temps. Donc, là, on était arrêté au boss contre Shakespeare. On a fondé. Shakespeare. Il a pas de Shakespeare. Ah, il y a Il y a Nisa et. Il Il ah physiquement, il ne peut pas mourir. Normalement, il ne peut pas mourir. Mais attends, si ça nous donne des fruits, enfin, de la nourriture, au oh, tu j'imagine que... on peut bien dégueulé. Ah ouais, par contre, c'est pour là, ça doit être une barre. Je le Je sais pas si c'est utile, par contre. Qu'est-ce que c'est moi, je les textures, c'est c'est la seule version que je puisse avoir en emulation donc. Mais putain mais avant ça peut pas comme ça. Moi je pense que je reprends plus euh... C'est paradis donc Homer a à avoir des fruits quoi. Et techniquement, elle, elle s'en fout de Ils hein. sont pas les couilles mes couilles. Ah mais il un incul... ah, est invincible en cul c'est logique, tu vas me, tu vas me dire c'est logique. C'est logique. Ah non ok Je vais juste continue à taper. Ma maintenant on est que parti de ça maintenant. En fait c'est la même version que la oui en fait c'est ça quoi Eh bien c'est pas Ah d'accord c'est méchant pour Bart ça Cette euh... manette là ouais. Du coup le bouclier c'est pour tout le monde du coup Ah oui il un... ils avaient un... Les personnages, ils avaient un truc spécial pour eux mais là... Euh... Dans cette version là, on va dire oh non! Ah ah, oui, non, mais la partie, une connerie encore. <rire> Sauf qu'on a en un... version américaine. Je parle par dessus, donc vous entendrez pas. Je pas. Donc, vraiment, c'est vraiment le dernier épisode aujourd'hui. C'est vraiment le dernier, le dernier niveau. Que je connais le jeu en fait, euh, j'ai déjà joué, souviens, et puis j'ai vu dans, mon, dans les paramètres que c'était marqué, là, que était marqué euh, non, non c'est pas marqué mais je veux dire, non plus rien, oh, non plus rien, je crois qu'il si, y a une sauvegarde rapide là, non, ça va, gérer j'ai géré, il faut aller là-bas j'imagine, en plein temps. déjà on, on fait un double saut c'est bien mieux, on peut le lâcher. Ah non, on peut pas lâcher. Lisa, attends, se faire c'est pas grave. Mais oui, mais oui, mais. Mais, mais, mais t'as tué ma soeur en fait, ah, ça l'enfoiré. maintenant bah, non, elle est pas morte, elle vient de revenir, mais.. Foiré ton, Je fais des clichés encore. Ah mais c'est tous les mecs qu'on a tués, ils ici. <rire> Bah, bah s'ils sont morts, ils peuvent pas remourir, logiquement. Bon, mais... Les jeux vidéo et la logique, ça fait deux aussi. J'avais pas ça en sorte de grappin. J'avais un grappin tout à l'heure. Ah non, je peux pas. C'est ici le grappin. Un grappin là-haut. Ouais. Ah là, je suis obligé. Là, là, là J'étais obligé. Attends que je sois le haut plus haut. Ah non, d'accord. C'est vrai, il y a ce passage. Je déteste ce passage donc qu'est-ce qu'on va faire Eh ouais, ça commence bien. Et là je suis chargé les Non Mario Euh bah pardon, je le cours de jeu, excusez moi. Voilà oh, c'est bon, je peux lâcher. Check-moi. Ah bon en plus, check moi, c'est bon. Si je meurs, je reviens là. Ok, ça ouvre euh, toutes les portes. Et en passant les portes entre Homer et Marge, j'ai une vie. Bon, alors on reste avec Lisa et, et Bart et les avec, ennemis euh, avec Homer et, et Marge qui sont pas là, peut-être. Ouais, sur cette version-là, j'ai encore la soumise de l'écran. Ouais, je pense que c'est un niveau spécial Lisa et Bart au Ok ça n'est pas assez ok d'accord je peux pas monter là dessus sans le grappin ok ok donc là il faut ouvrir Aliza Aliza va faire tout le tour okay. Allez. ok je me trompe de bouton je dis ah je peux pas choisir pourquoi ah ouais je me trompe de bouton ah ouais le boss final contre dieu ouais je me rappelle Et là, Ça va faire ça ah mais c'est mon frère en pilote Les Est la manette qui a une, je pense que est une putain de manette. Je pense que Donc là, avec, une... avec euh, la vapeur. Exactement, je dois aller là -bas. Ok. Ça, c'est une échange. Ok. Je dois aller de l'autre côté, non Ouais normalement là il y a une ligne avec Homer, mais tu la fais pas avec Bart euh, Dans cette version là tu la fais pas avec Omer. Euh, je crois ici en plus soit parce qu'en fait sur la version PS3 je crois que c'est cette version là Où il y a les... la famille entière dans le truc dans le jeu. Il était là le grimpin, okay. ok. voilà. Oh non, non, non, non, ça passe grimpin d'un cocheux. Je... T'es sérieux, part Ah oh, mais de toute façon on apporte oh, une Je pense pas qu'il faut toucher les Bon oh, Ok, ok, ok, on va, on va. Il va durer quand même longtemps l'épisode parce que je suis merde. Ok, c'est juste pour un collectif. Du coup, dans cette version, j'imagine que le 100% dans cette version, De la PlayStation Portable Et est moins cher à faire. Enfin, moins cher, je dire non, mais il y a une porte à ouvrir, mais moi je pense qu'il fallait juste simplement l'autre côté, je l'abruti. Il fallait de l'autre côté, l'autre porte en fait là, j'ai dû essayer de chercher un collectif. Oui. Bah oui, bah oui, c'est l'autre porte que je dois la lire. Ah oui, on va voir... Un ne là. Un Je connais pas les trucs. On va voir des références. Alors on a une référence dans le si vous voulez voir les 4 scènes, Alors, allez voir le dernier épisode. Parce que je ne vais pas remonter les 4 scènes chaque fois. Chaque épisode, non Ça on Voilà, aller voir le dernier épisode parce que c'est à la fin de l'épisode de toute façon. Et vous là. Oui, c'était là. Parce qu'il qu nous faut Lisa. avec main de goût. Et qu'est-ce que ça fout là? Un truc de goulin chez Dieu! <rires> non mais! Il n'y a pas de question bizarres. ici. Qu'est-ce que ça fout là au paradis? Non mais non n'importe quoi c'est pas la même religion! Ah logiquement, non! C'est comme ça, non? Hein, tu veux me dire ouais, c'est pas la même religion! religion. D'où tu sors en bas? Il sort d'où? Il faut que je passe par où avec Lisa, tu fous ma gueule, je fasse le tour Le tour Barthes. Il a vu le, le tour par là-bas, je pense. Eh oui. Non mais vous êtes sérieux là. Il faut juste faire le tour. Ok, c'est. ça a été validé. Oui, d'accord. Ok. Mais on s'en fout, j j le clin, on les met. J'aime plein je crois qu'on va le voir lui aussi. Oui je donne des noms comme ça. Non ah si c'est bon. Si si on va le voir on va, on va là crois on va, je crois désolé pour le spoil mais c'est un gros spoil par contre. Oh t'as spoilé. Ah, il est okay. de toi, ok. Je vais te dire dessus, non, pas de Ah, du voilà là. Ah bon. Wow, Benjamin Franklin, you are my intellectual hero. Please, please let us pass so we can talk to God. Non way, Lisa. You're a un plus kisser Thomas Jefferson. Micon Judge, jury executioner it's time you all learned that heaven can be ah oui, a plus ça, un oh, ça dur. C'est dur. C'est dur. C'est je reste là, hein, non mais. Mais pourquoi ça n'a pas téléporté Typiquement, si ça a téléporté, mais ça l'a re-téléporté là-bas. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire avec lui là On fait un combat Il fait rien tout à l'heure. Oh non, c'est chiant parce que sur la version PS3, tu vois, il y a les, euh, bah, les, euh, les points de vie des personnages, mais ah, là, ils n'ont pas de points de vie sur la version. Oh, ouais, n'importe c'est Pas possible. Bah si, bah si, il est déjà battu, non mais j'y crois pas. Là on va monter vers Dieu je pense. Mais oui, c'est déjà la fin. Oh non, non, pas ce... Que... Bien. Non, mais c'est un, un truc de 20 en fait. God, it's the Simpsons here. You've been playing with our lives and we'd like to oh, de, de cool. cool avoir... Je suis toujours cool. Your uneasy looks have <rire> Ah c'est compliqué On peut se palmer Ah bon voilà Je vais voir à l'infini la lèque de sélection. Merci On peut se palmer Oh oui carrément Alors ah c'est bon. Ah. C'est haut, droite, gauche, au oh, purée. Oh, désolé. Mais c'est pas mon fort. Ah. Gauche, bas. Non, non, non. Ouf. Juste que c'est bizarre en fait Non il m'a pas touché n'importe quoi Mais non mais t'es sérieux Bart Je me déteste ce jeu On va prendre du temps je pense C'est même pas sur toutes les consoles quoi Faire au moins de fautes possible ça a l'air bien parti. Oh damn it! Bon, ça parlait anglais, tu sais. Damn it! Non, je Il pas ici un vieux de oh, non. C'est réservé à FNF, ça, normalement. Et c'est vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de copier les FNF comme ça. J'ai oublié l'existence boss, surtout que c'est pas pratique, en fait, sur un joystick. C'est, c'est pas simple non plus, donc ça va arriver. Non, c'est pas, c'est pas simple sur un joystick. Et les flèches ont pas des endroits normaux. Mais what? Ah, il y en a eu deux! Oh, mais je comprends rien! Non, mais parte, il va pas Mais what? Ça marche pas le haut! Je le fais pourtant. Dis-toi que ça, c'est que le premier rang il parle en français Oh non mais je me cours, oh non je me cours de flèche sais plus ma, oh gros Oh mon dieu, pas bon sur le clavier c'est le plus simple je pense comment je vais le bas gauche c'est tout Mais j'arrive mieux sur les flèches en fait Mes <tous> réponses sont les <tous> Je quoi de quoi le J'ai eu le ranger en n'importe quoi Yes Il arrive ce Attends, A de Lisa Je que je les gens qu'on a invité. les gens qui bien quoi on a n'importe quoi de dieu god C'est parti bon tu vois j'arrive tout mieux. J'arrive mieux. Une vraie console, euh, je suis console, je peux une console. Je, là, je... Oh non, je me de cours. Euh, de tout, je Ça, c'est à D'abord mais non je on voit pourquoi John Tess en fait je sais tout à l'heure T'as vu T'as vu Bart il y a des deux côtés mais ça compte en hein bonne Non Mais j'appuyais En plus quand j'appuie ils sont sur les flèches donc pourquoi ils meurent pas t'as as vu ça, bah à part appuyer au bon moment sur la flèche mais ça marche pas, parce que ce jeu il est mal codé Non c'est pas le jeu qui est mal codé, c'est seulement ce boss qui est mal codé Moi c'est ça, c'est monde du jeu C'est Ça mort, en fait. Bon c'est pas grave pour mais Non, j'étais presque, j'en suis sûr j'étais presque. J'ai l'impression que je l'ai plus simple. Hein, pas... Non mais Dieu, tu peux pas faire les coups. Je suis couré. Voilà, Et voilà, je me suis gouré une seule fois et ça marchait pas. Au début ça va, ça se ça... sent. this And, uh... Qu'est-ce que vous donnez J'en étais sûr. Oh, merci, merci, merci, merci. Eh bien, Dieu, hein, c'est ça Il est temps est le de nous donner des réponses. Qui nous C'est la mauvaise nouvelle. Vous êtes des personnages de jeux vidéo. Vous avez été conçus par des fautes d'informatique des gics, afin d'obéir aux ordres d'autres gics qui passent leur vie dans leur chambre. Alors, vous savez, gros Ouais, expliquez-nous plutôt le sens de sortir la vie. Ok, c'est Gilles qui vous commande, le problème c'est qu'eux aussi font partie d'un jeu vidéo. C'était un accident regrettable. Comment on contrôle la caméra dans ce truc C'est avec les sticks gauche et droit, non Tout ça et je vais rendre les jeux moins dangereux pour les personnages, car je trouve que les jeux sont devenus trop violents. Oh, Dieu, j'aurais juste une question. Vous ne pensez pas être vous-même personnage de jeu vidéo C'est complètement idiot. Je veux dire, arrête de faire ma décision. Waouh C'est la finale, finale, du jeu. Donc les crédits des Simpsons. Donc je vous laisse avec trop chanceux. Ah, c'est ça, c'est copier un peu plus la musique donc euh, c'est ça. Donc continue story, on va Voilà, si on fait continue story, qu'est-ce qui se passe On est, est de retour dans la maison, c'est sympa. On va faire ou pas. les niveaux, effectivement, ouais, ouais, Au moins qu'on peut les voir hein. avant Ouais, bon, on peut refaire les niveaux, pas avant. Allez, les niveaux. Si vous voulez refaire les niveaux sur Ça, tout ça regardez sous l'esprit jusqu'au bout il y a très bientôt